Alicia! Hey Alicia! Eh Alicia! où, Allez, bien, Tu verras, ça génial! Mais pourquoi Ali a l'idée, la star du lutte oriental en concert live au Connétable. Quoi, c'est pas Johnny, c'est Ali C'est pas Ali, c'est Ali. Allez, Ali, tiens. Si au fait, euh, tu me connais d'où ce gars Chut Elle est dans ton téléphone. Oh, désolé. Je ne vais pas pouvoir oui. poursuivre le concert ce soir. Assis-toi, assis-toi. Ça va, ça va Assis-toi. Moi, c'est Alicia et elle, c'est ma copine, Héloïse. On adore tout ce que tu fais, c'est génial. On est fans. On avait réservé nos places super à l'avance hein, pour être sûr d'être bien placés. Est-ce que tu veux un à verre euh, un, un, un, un, un, un, un verre à boire Tiens, ça va-tu bien. Et, et, et ça va mieux, toi, sinon euh, Oui, merci. Au fait, euh, j'ai une clérose en lac. Une clérose en lac. Je pense qu'il a une sclérose en plaque. Oui, une clérose en lac. Bon. Bref, c'est une maladie qui me donne des difficultés pour bouger les doigts. Et puis, ça me provoque beaucoup de fatigue. Mais comment ça se fait En fait, le problème se passe dans le système nerveux central d'Ali. Hein En gros, son cerveau et sa moelle épinière. Ah oui, ok. À ces endroits, les globules blancs vont les aller... Les globules blancs Oui, ce sont des cellules dans le sang qui défendent le corps contre les virus, les bactéries... Oui, enfin, les maladies, quoi. Oui, et du coup, les globules blancs vont aller attaquer la gaine de myline qui entoure les neurones, ce qui cause leur destruction. Oh. Donc, Ali a des neurones. Ah euh bah ben merci. Ils sont dans son cerveau et sa moelle épinière. Ces neurones sont entourés d'une gaine de myéline. Cette gaine de myéline va être attaquée par des globules blancs qui vont sortir du vaisseau sanguin et vont venir la détruire. Oui, c'est ça, t'as tout compris. Mais euh, si ça se passe dans son dos, pourquoi il a du mal à bouger les doigts Parce que ce sont les neurones dans la moelle épinière qui contrôlent tout le corps. Si ceux-ci sont endommagés, tous les mouvements du corps sont perturbés. Ah Bon, et comment tu le soignes à la scientifique En fait, ça se guérit pas. Alors, mon médecin me donne des médicaments pour euh, ralentir la progression de la maladie. Mais moi, je me soigne avec la musique veux dire, ça te fait du bien moral de jouer En fait, quand Alice s'entraîne sur son instrument, il répète toujours les mêmes mouvements. Cette répétition permet de réparer la myéline. Et donc, ça diminue les symptômes de la sclérose en plaques. Bon, merci de m'avoir offert un verre, ça m'a bien reposé. Tu t'en vas déjà Tu veux pas nous jouer une dernière chanson Au euh, oh mari Au oh mari Bon, euh, je vous joue bien euh, au globule. Euh, au globule. Bon bref. En fait, euh, certains patients ont du mal à retrouver leurs mots. Ça fait partie des symptômes de la maladie. Chut, ça commence Globule, si tu savais tout le mal que tu me fais. Oh globule, si tu pouvais.